Et eh bien salut à toutes et à tous les même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part je suis au taquet, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de notre aventure incroyable sur Far Cry 6, 8ème épisode donc avec 4 armes, une nouvelle STG, un arc, un RPG... Arme de poing, j'ai fait le plein de munitions les amis d'ailleurs avant de démarrer cet épisode et aujourd'hui on va se rendre au monastère Alors je vous rappelle évidemment, souvenez-vous dans le dernier épisode on avait justement fait euh, ici cette euh, avant-poste, hein, manoir Keta Voilà. Et là on va aller euh, au manoir, pas du tout le monastère de Shaljama, on va en apprendre plus sur notre daron. On va en apprendre plus sur notre père, j'aimerais bien voir le chemin quand même, voilà Allez, c'est parti, mon kiki, n'oubliez pas, le pouce bleu bien sûr, j'espère que... Attention Voilà, j'espère que vous kiffez l'aventure, bien évidemment. Moi je suis vraiment trop content et c'est un plaisir de, de jouer, de tourner et ça me fait du bien. Je sais pas si ça se ressent, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais très honnêtement ça me fait du bien parce que... Alors attention les bibiches. Parce que ça change vraiment des jeux actuels euh, Alors je suis pas en train de dire que c'était mieux avant euh, Cette phrase de vieux euh, de vieux débile Mais, euh... Mais c'est vrai qu'avant il y avait des trucs sympas Et ça me manque un peu A euh, savoir que Far Cry 7 apparemment Donc le prochain Far Cry Ça n'aura absolument rien à voir avec le, le, les, tous les Far Cry qu'on a connus Apparemment ça va être vraiment une dinguerie Alors dinguerie positive ou non je ne sais pas euh, mais en gros je veux dire ça va être vraiment différent Bon les frères c'est bon ça m'a saoulé hein. Ça m'a saoulé d'entendre la radio Là en plus je suis sûr que je vais avoir des copyrights euh, Voilà ça m'a saoulé euh, On va y aller à pied c'est très bien euh, On va se détendre les copains Ouais on va se détendre euh... Ouais donc le Far Cry 7 n'aura rien à voir Avec euh, tous les Far Cry qu'on a connus apparemment Ah bah super hey, Merci les copains Grâce à vous j'ai de la plume d'aigle noir C'est gentil euh, c'est de la même coopération Ouais ce serait un Far Cry multijoueur Je sais pas quoi euh, euh, alors, Tout de suite j'ai l'air un, un peu pas emballé Mais voilà je ne sais pas ça reste à voir Qu'est-ce que c'est que cet endroit là Pourquoi il y a une zone bleue là Pourquoi il y a une zone bleue sur le GPS Je ne sais pas mais on va faire tourner le moulin On peut pas On l'a peut-être déjà fait Ça m'étonnerait pourtant Une affiche de propagande à enlever tout à fait bien sûr Hop j'enlève Hey, L'homme au nom en or massif !– Vous êtes qui ?– Hey, j'ai... Je suis blessé. Tu... Tu reconnais pas ma voix ?– Je devrais. – La voix de Radio Free Pirate Ici Rabiré Rana Non, vraiment, tu reconnais pas ?– Ah ouais, Rabiré Rana. – Tu peux m'appeler Rabiré, mec. Rabiré. – D'accord, Rabiré. Qu'est-ce qui t'arrive ?– Je veux te parler en face. Je t'envoie mes coordonnées. Rejoins-moi, mec. Vous me demandez beaucoup de choses, là, quand même, hein. Fausse idole paganmin Tiens vous rappelez que toutes les activités religieuses sont désormais des crimes contre la couronne Ah Que la lumière de Pagan vous inonde bien sûr Alors, euh, Donc là on nous propose d'aller voir Rabi je sais pas quoi Et je sais pas du tout où il est là Rabbi. Rabi euh, Le frérot Rabi euh, Je sais pas je sais pas où il est Rabi Et je m'en fiche total nous on va Au monastère bon j'ai pas compris ce qu'il fallait faire Ici euh, Si vous avez une idée N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'entre temps Je vais pouvoir lire vos commentaires Bref on arrive dans la zone euh, Je voulais encore dire un truc Ah oui bah ça me fait penser à Far Cry 6 avec euh, Radio euh, Radio Libertad Voilà Tout simplement Rencontrer Raju Raju, Ragou, Raju, Raju Je ne sais pas On va les rencontrer, moi j'en profite pour cueillir des petites fleurs sur le chemin Oh on arrive au niveau du temple Incroyable Attention avec vitesse Ils ont emballé des armes sans le cran de sécurité Oh les cons ah ouais, c'est vraiment ballot euh, On a un temple, mais c'est magnifique C'est absolument magnifique Alors prenons notre temps hein On a tout, notre temps Bon, il a rien à faire ici C'est juste très joli Très joli, bonjour on à vous parlé. Je Voilà mais... Monastère de Shaljama bien, mmh. Namasté Ok j'ai l'impression d'avoir déjà entendu pas. ce dialogue. Très bizarre. Bonjour. Bonjour. Oui. Namasté. Il est à du ok. Bonjour Rajou. Je ne sais pas quitter. Oh attends. Monastère de Shaljama, creusé dans la montagne. Nous allons autour de 500 avant JC. Mmh. C'est qui JC <rire> Trop con. Ah Le fils du grand Mohan sa balle me dit que tu es prêt à apprendre ce qui a inspiré ton père Panachour dieu des dieux, a créé le monde en chantant. Pour cela, nous le remercions. Nous remercions les dieux de nous avoir donné vie. Je t'en prie, prends donc un panier à offrandes. Ah Alors... Le panier à offrandes... Je le prends terminer le pèlerinage de Shaljama Y'a Pas de problème, tu fais quoi là Tu veux m'embrouiller, c'est ça Bon, il faut que j'augmente mon karma. Comment je fais N'hésitez pas à mettre pause. il euh... y a une usurpation d'accord, très bien bonsoir. Comment le on siège fait OK. C'est génial de, de, de pèleriner. Moi j'aime beaucoup pèleriner. Euh, pèriner aussi. Alors attendez ça se passe par ici peut-être. Très bien. Oh là. Pardon je vais pas vous déranger. Il y a une bonne ambiance ici hein. Moi j'aime bien. En tout cas c'est zen. Les dieux nous bénissent de leur sagesse. Nous la recueillons dans le moulin à prière pour nous purifier des mauvaises pensées. Fais le tourner. La vie sans émotion n'est pas la vie. Wow C'est de, de la magie. C'est de la magie. La vie est aussi fragile et éphémère qu'une volute de fumée odorante. L'ensemble représente la mortalité. Merci de laisser le panier. Ah oh bah non, si déjà euh, je garde le panier. Hein. D'accord bah, c'est une belle ambiance ici hein. Je sais pas ce que vous en pensez j'aime bien euh, Quand c'est Z. Je pose l'offrande Et je vais voir Raju Moi je voulais juste raconter euh, Connaître mon père moi Raju Raju Parle moi Raju Oh non le premier bug Le premier bug du jeu Raju ou alors je suis allé trop vite, je ne sais pas. Raju, sa balle dit beaucoup de bien de toi. Merci Raju. Il a demandé à ce que tu puisses voir ça. Yalung, le grand démon est en chacun de nous. Il ne fait que de fausses promesses et consume l'espoir. La chèvre meurt pour que Yalung reste assoupi et repu. Euh, bah du coup j'aime un petit peu moins du coup ce qui se passe ici. Vous êtes euh, tous euh, fêlés de la tête, voilà. Sauf à votre respect de la religion, vous êtes des débiles. Pardon, excusez-moi. D'accord. Namasté. Nous sommes un peuple spirituel. Ton père l'avait compris, mais plus encore, ses exploits en ont inspiré d'autres. Réfléchis à ce que tu as vu, Edge. D'accord. Bah mon père il était pas aussi débile que vous, je pense Eh je rigole, hein, c'est de l'humour hein, ce que je fais les amis hein. Je sais qu'il y en a qui est euh, pour qui c'est très important d'égorger les animaux Donc euh, genre la corrida et tout Mais euh, euh, moi je me connais pas en religion de toute façon Donc désolé, Namasté Oh je, je dois partir Ouais vas-y je vais partir, je comprends même pas ce que je dois faire Je me casse, de toute façon c'est du Oui oui, Namasté ouais Allez salut Je pense qu'il faut que je parte hein Quoi Défendez monastère. Oh non! Oh non! Oh bah, hey, il mérite même pas d'être défendu. Non, je rigole. C'est monastère de mon daron. Bon! Euh... Eh bah, c'est parti! Ils attaquent les statues sacrées. Oh non! Pas touche! Pas touche! Il faut vite désamorcer la bombe. Après la cache d'armes. Voilà. Oh Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Oh, arrête C'est bon, je rigole, je rigole. Hey, toi tu parles pas, t'es mort. Merde. Oh non. Non, non. Les Mais attends Je peux pas tout faire Je peux pas être au fourré au moulin Je panique Y'a un hélicoptère frère, arrête Allez, toujours plus Eh hey <rire> hey, toi Tu vas rien faire Oh purée Vous allez rien faire du tout Oh non Non mais moi j'ai plus de munitions moi les gars J'ai plus de munitions moi Oh non les soldats s'entraînent à la case d'armes T'inquiète T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Oh, ça dégage. On fait ça, on fait ça joliment. Et j'espère que ça va pas être trop compliqué. T'inquiète. Ça dégage. La patrie de rien du tout. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, j'espère que ça vous dérange pas Oh non Oh non, bah voilà, c'est la merde Ok Faut que j'y aille Au pistolet Faut que j'aille au pistolet, j'ai 40 secondes pour faire les deux Ça sent pas bon On va pas perdre de temps Ok et de 1 un. un coup de tyrolienne Hop Oh putain Allez monte la tarasse C'est ok C'est grave ok C'est grave ok Pff, On a eu chaud euh, Il va falloir confectionner des sacs de munitions hein. Il va falloir confectionner des sacs de munitions Parce que là je suis vraiment, je suis vraiment pas bien euh, On est grave à sec Oh, je suis content d'avoir réussi parce que là, je voulais pas échouer. Vous vous rendez compte que les seules fois où je suis mort, c'est juste des bêtises, euh, genre en mode libre. Hein. C'est pas euh, sur les missions que je meurs, c'est fou. Allez, Raju! Bonjour, Ege. Tu vois? Voilà ce qui se passe quand les gens délaissent la religion. Edge, ça aurait pu être tellement pire. Merci. Y'a pas de problème, j'ai rien appris sur mon père, mais je suis content d'être venu. Voilà, je suis un petit peu déçu, je vais pas vous mentir. Euh, J'ai vu un animal se faire égorger alors qu'il a rien demandé. Euh, voilà, je me suis cru en l'an moins euh, 5. Donc, euh, c'est pas terrible quoi. Euh, ok. Sabal. L'armée a attaqué le monastère. Mais je l'ai repoussé. Heureusement que t'étais là, mon frère. Ce lieu est un symbole important. Et les gens ont besoin de repères. Ton père comprenait ça. Il aurait eu besoin d'hommes comme toi pour la guerre. Eh ouais. C'est pour ça qu'il m'a créé. C'est pour ça qu'il m'a mis au monde. Ok, bon bah écoutez, ma foi Dommage, je à ce que ça fasse Ding Bon, ça c'est fait Le monastère, ensuite Qu'est-ce que nous pouvons faire Bon, on a une escorte armée Ici, escorter un camion de ravitaillement au sentier d'or Eh, ça peut être intéressant, tiens Transport royal Détournez ce camion et livrez le Non, une escorte, c'est trop stylé Quoi, c'est à 300 mètres Ah, c'est pas à côté, Donc, bah on va faire transport royal Détournez ce camion et livrez le à un avant-poste Libéré pour gagner beaucoup de rupees Allez je suis chaud Je suis chaud En plus c'est un véhicule qui se déplace, ça tombe bien Viens voir Reviens fils de pute Pardon je me suis emporté Ok Bah rends toi t'es en train de te barrer Allez on y va, à l'attaque Excusez moi j'étais très vulgaire Je m'en suis rendu compte, j'ai pas voulu j'ai pas voulu être aussi dire. Par contre, avec ce véhicule, ça va être très long. Hein. Là, pour le rattraper, bon courage. Hein. On va à la même vitesse tous les deux. Ok. Pleine pointe. Ça va bien se passer là. Oh là, c'est épique. Hein. Là, c'est de la course-poursuite. Hein. Là, messieurs, dames, c'est de la course-poursuite. Allez, arrête-toi. Comment tu veux que je fasse C'est impossible. C'est impossible. Oh. Oh, J'avais même pas vu que je l'avais eu Ok let's go C'est grave ok Je vois pas à quel moment je l'ai eu mais vas-y go Allez on pousse ça à 300 mètres Là à mon avis je pense qu'on va avoir des problèmes Mais c'est pas grave j'aime bien les problèmes Oh il faudra qu'on monte sur un éléphant aussi Bien joué il reste plus qu'à amener le camion au bon endroit Je vais te marquer le point de livraison sur ta carte Ouais Bah j'y vais là t'inquiète Salut les copains Le problème c'est que la route elle me fait faire un détour C'est horrible Je suis en train de m'éloigner de l'objectif C'est tellement frustrant C'est là qu'on voit que la map elle est sympa Quelqu'un a pas justement dit que la religion C'était l'option du peuple Et si ça va je pas la drogue Ah le début des problèmes Nickel. Voilà. Bon courage pour me rattraper. Bon courage pour me rattraper, mon ref. Et voilà. Je les ai semés. Pas du tout, ils me tirent dessus encore. Ils vont se prendre un arbre, vous inquiétez pas. Facile. Allez, c'est livré. Je vous faisais remballer. Let's go Ça c'est fait, bon l'autre raconte sa life Là on s'en bat les steaks euh, Donc ce qui est bien c'est que ça me donne des karmas Des bonus d'xp, c'est pour ça que c'est important De faire ce genre de choses euh, donc, euh, donc voilà un petit peu Bon les amis, ceci étant dit Ceci étant fait <coughs> Nous sommes <coughs> Je suis en train de m'étouffer pardon euh, Bon il y a une mine de trésors ici Enfin il y a plein de trésors là On a justement Longinus qui nous attend Oh Longinus, tu m'as manqué Longinus ah mais vous savez quoi, j'aimerais retourner vers, euh, parce que ça me stresse là on est en train de clean le milieu de la map, enfin le milieu de la map si je peux dire le milieu, euh, mais là j'aimerais bien faire cet avant-poste, enfin cet avant-poste là pardon pour commencer déjà, hein ça peut être pas mal, avec les armes qu'on a, euh, la zone est rouge, voilà comme ça on va un petit peu clean, voilà c'est la fumée qu'on voit là-bas au loin, euh, c'est pas la porte à côté, je vous fais une coupure et on se retrouve dès qu'on est arrivé. Tu avais rapporté un camion de matériel Bien joué mon frère, bien joué On va le distribuer à ceux qui en ont besoin Allez on arrive à moins de 200 mètres de euh, l'objectif Ah, et eh bah ben, ça tombe bien que je reprenne le record ici On a des otages à sauver Enfin un otage à sauver Moi vous savez je suis là pour ça euh, Les ennemis commencent à être chauds ici hein. J'ai été face à quelques soucis Je vous raconte pas euh, Ils sont un petit peu énervés ah oui mais j'ai pas de sniper moi. Je suis. À quel moment j'ai cru que j'avais un sniper Je ne sais pas. En tout cas, ça dégage. Je sais pas d'où ça vient toi. Hein. Il a rien capté lui. Non mais. Eh. Hey, il a même pas capté que son collègue il était mort. Incroyable. Oui. Tu me donnes de l'argent c'est ça D'accord. Très bien. Bon. Qu'avons-nous là de Rien. Pas de problème. Mon pote Arjun qui a une petite hystérie au sud de Stanat vient de m'apprendre la nouvelle L'armée rassemble tous les brasseurs Ah ils vont faire de la bonne bière Oh non Oh j'ai cru que j'avais envoyé une grenade J'ai cru que j'avais envoyé une grenade Comment j'ai fait ça Comment j'ai fait ça J'ai envoyé un, un caillou sans faire exprès What Bon j'ai pas compris euh, Allez on va on va se faire l'avant poste Ça va être bien sympa et, euh, et puis voilà quoi tout simplement Ouais je disais c'est un peu la galère Ah non mais là il y a aussi des méchants Des méchants euh, animaux évidemment Et puis il faudra qu'on se fasse le clocher Qui est pas loin également Ça pourrait être sympa Allez on y arrive J'espère qu'il n'y a qu'une seule alarme également parce que j'ai un peu la flemme euh, d'avoir trop de problèmes aujourd'hui. Comme d'hab, on va prendre la hauteur parce qu'ils euh, sont débiles et ils se sont dit tiens, on va laisser les méchants prendre la hauteur, voilà. Alors... 1, 2, 3, 4. Alors ça c'est un ours qui va pouvoir nous aider. Il y a une alarme. Ah, ah ah Oh euh, bah y a pas mal de monde là quand même Pour ce long Alors l'alarme elle est accessible par derrière Est-ce que vous croyez que si je tire à l'arc sur l'alarme ça marche ou pas Moi je suis pas sûr Je tenterai pas Je tenterai pas le diable Oh là On va rester accroupi quand même un maximum Oh là là là là alors, ils voient quand même vachement bien. Hein. Et en même temps, ils voient pas, c'est ça ce qui est fou. C'est-à-dire que là, ils devraient me voir quand même. C'est assez paradoxal. Ne Vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Bon. Déjà, il y a quoi là Il y a rien comme d'hab. OK. C'est magnifique hein. C'est vraiment j'adore la culture, l'ambiance euh... bref. Alors, le mec sur le toit, le problème c'est que si je le fume là, il va glisser, il va tomber. Et on aurait bien l'air con. Euh... Je veux bien descendre, mais j'ai peur d'avoir loupé quelqu'un. Voilà, genre lui, tu vois. Genre lui, par exemple. Ah, ça aurait été un peu con, quoi. Voilà. Oh non. Pas maintenant Pas maintenant Voilà Tu m'excuses là mais Je l'ai pas senti bien là Peau de ratel, merci Alors J'ai une idée J'ai une idée regardez bien Voilà diversion Vite l'alarme L'alarme, je sais pas où est l'alarme J'ai cassé l'alarme J'ai cassé l'alarme, c'est bon Bon, c'est pas aussi stylé que prévu Hop, ça dégage Hop Le petit couteau qui passe Oh non, petite seringue Salut mon ref Et voilà Wouh Chiche, Wouh j'ai eu chaud là J'ai eu un peu peur quand même hein. Ah j'avais perdu l'alarme Je savais pas où elle était J'ai stressé Ah, oh, j'ai stressé de zinzin Bon mais ça s'est bien passé quand même hein. Franchement j'ai fait des petits enchaînements mon pote Et ah, regardez J'ai même le droit à une peau de tigre Gretos Et ça c'est beau ça Et ça c'est beau De quoi Vous m'avez parlé D'affiches de propagande Est-ce que vous êtes bien sûr de ça Je vois pas de quoi vous parlez. Après les dégage Ok, eh bah ben, les amis Les amis, c'est du spectacle hein, que je vous propose Et eh, mais c'est ça ce qui est chouette aussi dans ce jeu Plein de rebondissements tu vois C'est pas linéaire C'est pas linéaire, il peut toujours se passer plein de choses quoi Oui je vais t'aider toi tout à l'heure T'inquiète pas euh... Allez on, on va faire durer l'épisode, c'est cadeau C'est cadeau, vas-y votre père changé Bon, il raconte sa vie. Euh, je m'en fiche un peu. Moi je vais le venger, t'inquiète pas. En gros, on a tué son père. Et là on va aller se venger, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est des petites quêtes annexes, des petites missions bonus. Allez Donc euh, on, va, on va faire. Euh, c'est un peu comme les libérations d'otages quoi. Hein. Sauf que là du coup c'est tuer un mec, c'est de la vengeance. C'est pas bien la vengeance. Tuez votre cible principale Fils d'up <rire> Avec l'arme qui vous est donnée On m'a donné aucune arme Oh j'ai... Attends arrête j'ai trouvé la touche J'ai trouvé la touche pour envoyer les cailloux regardez Hop et voilà Atteignez les cibles et équipez-vous D'accord peut-être qu'on va me donner une arme tout à l'heure Euh d'accord Ça fait quoi ça ah, du C4! Putain, je suis en train de découvrir des trucs encore! Ah, je peux poser des mines et tout! Regardez en bas à gauche, j'avais même pas vu! Ah, purée! Incroyable! Bon. Donc, ça, c'est l'arme que je dois récupérer. Mais pourquoi je suis obligé d'utiliser une arme en particulier? Je comprends pas. Ça a une symbolique, c'est ça? Bon, bah. Vas-y, hein. Ah, ouais, donc euh, ça va être encore plus difficile que, que l'avant-poste en fait. Non, peut-être pas. Alors, on a du people. Ok, là c'est le mec que je dois fumer. Hein tuer le commandant à la mitraillette. C'est très important de le tuer à la mitraillette. Bah, je, vais, je vais commencer par le. Bah, par le commandant quoi. Comme ça, je suis sûr. De réussir mon coup Alors attendez parce que ça pue un peu la merde mon idée D'accord Ok attendez finalement Qu'est ce qu'ils sont en train de faire péter là Ah ils sont en train de tout péter là Ok. faites on lui la Au purée. Ok. Magnifique. c'est insupportable. C'est insupportable. Il est invincible. Pourquoi il est invincible Je ne sais pas. Oh non, j'ai plus de seringue J'ai plus de seringue au secours Au secours ça pue du cul Attendez je vais reprendre une bonne arme en attendant D'accord D'accord Bon il reste plus que le mec je crois Oh il reste plus que lui Oh il est bon hein Wesh ah, c'est insupportable pourquoi ils sont invincibles comme ça c'est abusé en plus faut le buter avec l'arme obligatoirement quoi hop je la prends je vais essayer de ok c'est pas où je suis je vais lui envoyer un caillou devant là bas voilà voilà allez hop bouffe t'es mort toi ensuite qu'est ce que je vais faire je vais le fouiller Prenez une photo de la cible Pas de problème, regarde, est-ce que c'est bien lui là Hop Et ça c'est fait Bon Quel enfer eh, Je vous jure c'est frustrant quand même un peu hein. Oeil pour oeil, quête réussie Mais la vengeance C'est pas bien, sachez-le Se venger ce n'est pas bien Parce que le vent tourne à tourner Et le vent tourne tournera Donc laissez le vent Faire Et, euh, et puis euh, Et puis voilà Bon les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu, on n'est pas mort, et c'est cool N'oubliez pas le like ou le dislike Si vous n'avez pas kiffé euh, Et le commentaire très important Et puis l'abonnement bien sûr Okirat, oh, la seule loi est celle Que tu peux appliquer toi-même Je te remercie AJ, tu es le bras armé De notre justice hmm, bah, En attendant Amita elle me fait la gueule hein. Amita elle ne me parle plus Chose que je peux comprendre Traque. Traquer et tuer le passager Le messager pardon Eh On a fait combien de missions aujourd'hui là On a fait combien de missions aujourd'hui là Parce que dans cet épisode on fait beaucoup de choses quand même hein. Mine de rien Salut Allez les amis A demain 16h pour la suite de notre aventure Des bisous Des bisous Je vais me mettre en sécurité ah Ciao tout le monde